Il séparé de gens. Hein. Il se trouve dans une ville a l'esclavage et devient un esclave à nouveau. Il travaillait dans un tavern nettoyage, euh, nettoyage de la taverne. Et il y avait une insurrection. Et le meilleur, les juges, les gens d'administration de cette <coughs> ville, euh, ils étaient tous dans un tavern. Et ils trouvent la trouve, femme noire qui, qui avait fait, qui était le chef de cette en sélection. Et bon, elle était là, il demande à elle, qui, qui était avec vous et elle a dit, rien. Mais bon, il a dit, elle, elle a, elle a dit qu'il menace de prendre les coups de ses bras, mais elle refuse toujours. Donc, ils sont, elle, elle a mis au prison et le révérend, est venu et il demande à le révérend s'il peut parler avec cette noix euh, cette difficile. Il euh, a dit pas de problème parce que... Elle me connaît bien. Et il est allé à prisons. prison. Il, il est revenu quatre heures après. Elle a dit, donnez-moi quelque chose à vous. elle a dit, j'ai soif. Bon, quatre heures plus tard, il est revenu au salon. Le reverend. Il est revenu au salon, anti et épuisé. Il a demandé à boire. Il a demandé à deuxième. Et après, il a dit, le, le, le monsieur, le juge le meilleur qui était là il a, il a dit cette histoire je suis allé à la prison comme convenu et je lui ai dit ce bon. je suis venu pour que, pour que vous me disiez tout ce que vous savez sur cette épouvantable sélection et elle m'a coupé la parole, elle m'a dit Révérend, vous êtes venu pour rien peut-être qu'on vous a procédé de venir ou qu'on vous a forcé mais vous qui m'avez enseigné la parole de Jésus, vous qui m'avez enseigné que Jésus a souffert et mort pour la vérité, est-ce que vous me demanderez de travailler des confidences qui m'ont été faites dans le secret? Bref, vraiment, vous me connaissez. Le vieux pasteur laissait le, le pasteur, pasteur tomber sa tête. J'aimerais pouvoir répéter son histoire comme j'ai entendu ses vieillant l'a raconté. Pour la première fois de ma vie de pasteur, il a dit, j'ai senti que j'avais commis un grand péché. Je ne pouvais pas continuer. J'acceptais son reproche. À bout d'un moment, je me suis remis de mon choc et j'ai dit, mais ce votre complot était épouvantable. Si vous aviez réussi, le sang coloré à flot dans la rue. Comment avez-vous pu projeter de tuer tant des gens innocents? de tu et moi et ma femme. Qu'est-ce que nous vous avons fait, ma femme et moi? » Et là, elle m'a lancé un regard sévère et dit, « Révérend, c'est vous et votre femme qui m'avez enseigné que Dieu ne fait aucune distinction entre les personnes. C'est vous et votre femme qui m'avez enseigné qu'à ses yeux, nous sommes tous égaux. J'étais un esclave, mon mari était un esclave. Mes enfants étaient désespoirs, mais ils ont été vendus, tous sans exception. Et quand le dernier a été vendu, j'ai dit, je vais lutter pour ma liberté. J'avais un plan, moi, mais j'ai échoué, j'ai été trahi. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui, si j'avais réussi, c'est vous que j'aurais tué en premier, vous et votre femme, pour montrer à ceux qui me suivaient que je pouvais sacrifier ce que j'aimais, comme je leur avais ordonné de sacrifier ce que sont assez pour que, justice, pour que justice leur soit rendue. J'aurais été malheureuse le reste de ma vie. Je ne pourrais pas tout en être humain et me sentir autrement. Mais au fond de mon cœur, Dieu m'a dit que j'avais raison. Rêverons s'est affaissé sur sa chaise, et elle dit, « J'étais dévasté. Il m'était difficile de lui reprendre. Son honnêteté était tellement authentique. Dans ma compassion pour elle, j'oubliais tout le reste. Je ne savais pas ce que je faisais. Je perdais l'esprit. Je, je lui ai pris la main et lui ai dit, « Prions-y, et nous avons prié longtemps et sincèrement. J'ai pris Dieu, notre père à Dieu. » J'ai mis que c'était lui qui rendait rendrait la justice, que, c est, c est que, que ce qui était considéré par nous comme le pire pourrait bien être vu par lui comme le meilleur. J'ai prié Dieu de pardonner Sibi et si c'est nous qui sommes dans l'erreur, de pardonner de bon. Quand j'ai terminé, j'ai pressé la main de Sibi et j'ai reçu en retour le chaud prêchant de la sienne sur la mienne, et avec un joie que je n'ai jamais ressenti au Père avant, entendu dire Amen, sincère et solennel à la fin. Il est se levé. Je ne peux plus être favorable à cette institution diabolique. Prendez-la si vous voulez, mais trouvez une autre pasteur pour cette ville, parce que moi, c'est terminé.